Notre longue journée continue avec grand plaisir, on est ici avec Pascal, on a déjà fait des vidéos évidemment, on est sur le stand de trois marques Whirlpool, Boknet et KitchenAid, donc c'est le même groupe C'est le même groupe Merci beaucoup Pascal Merci De ton accueil, alors tu vas nous présenter les nouveautés, on commence par Whirlpool oui. Qui a un grand relooking de la marque au niveau design, au niveau frigo et quelques petites pépites de frigo Oui, en effet Alors ici Alors euh ici afin de, de faire euh, une approche au niveau euh, volume. C'est ce que le consommateur demande aujourd'hui. Le consommateur veut plus de volume dans sa cuisine, surtout dans le réfrigérateur, dans le combiné. Ici, on a une disposition qui est très évidente. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des cuisinistes proposent un combiné d'un mètre 78 sur 60 de large. Phénomène très simple. Au-dessus, on se retrouve avec une petite armoire qui, est, disons, qui sert de, de KGB ou de d'endroits où on peut laisser un le tas mode de modes d'emploi, mode et etc. Alors, le consommateur veut plus de volume, très simple. Qu'est-ce qu'on fait On peut agrandir l'appareil. Et à ce moment-là, on monte à 1,94 m. sur une dimension d'une largeur de 60 ou 56 à l'intérieur. Ça ne change pas le congélateur, c'est le frigo qui change. C'est le frigo qui change. Donc, on augmente le volume du réfrigérateur. Dernière étape qu'on vient de lancer maintenant, c'est pour répondre à l'attente du volume, on va on passe en dimension de 70 cm de large sur 1,94 m, donc là vous avez une approche où on offre du volume, où on reste sur une, un, un label énergétique très intéressant, hein. donc là aussi les consommateurs veulent consommer très peu avec leurs appareils et Whirlpool offre ici dans ce cas-ci 300 litres au niveau du réfrigérateur et 100 litres au niveau du surgélateur. C'est comme un surgélateur américain, oui. au niveau de la taille, oui. mais intégré dans la cuisine. Dans la cuisine. La, la colonne devrait être un peu sur mesure. Oui, naturellement, c'est du sur-mesure. On a donc c'est pas standard mais c'est extrêmement grand. Donc on peut déjà le montrer. Voilà. Si on Comparativement, la, voilà. voilà la on En effet. Un bon 15 cm en plus. Là. Oui, en effet. Donc euh, le tout est vraiment de, de réaliser ce, cette augmentation de volume euh, par rapport au système classique. On ne pas aller plus haut. Non, ben, on enfin, peut aller plus haut, mais ça devient quand même 1m94. C'est déjà du, du sérieux et du costaud, comme on dit. Ici, il est mis à terre. Si on voilà. voilà. met sur un socle de 10 cm ou 15 cm, on est à 2m5. Là, hein? Voilà. Une, une dame ou un monsieur, 1m60. Un voilà. monsieur, on n'arrive pas au-dessus du frigo, en tout cas au fond du frigo. Ça, c'est la première grande nouveauté c'est le Space. 400. Ouais, 400, 400 litres, 300 litres réfrigérateur, 100 litres au niveau du surgélateur. Tu voulais me montrer Nous avons également une nouvelle ligne. Euh, d'appareil nouveau design alors pour commencer nous avons euh, au niveau nouveauté nous avons ici euh, une taque à induction 80, 86 cm 11 kW 10 zones ce qui est assez unique donc si on compte bien ici vous en avez 4 et 6 au dessus, et 6 au -dessus avec un grand écran donc euh, en couleur euh, qui permettra, lié à la connectivité, d'offrir des recettes sur écran, de lier éventuellement une hotte, euh, à la a, haute à la haute, si vous voulez, l'attaque de cuisson. Donc vous partez de l'idée, je vais faire une préparation, et la préparation euh, va être en réalité reprise sur la haute au niveau euh, puissance, puissance etc. etc. On utilise aussi plus, un moteur plus on, Zen. Plus on utilise, plus le moteur Zen sans mal les moteurs Oui, en donc, effet. Okay. Donc euh, plus on utilise deux zones, plus la puissance est importante, plus elle la communique à l'autre, plus l'autre va tourner. En effet, oui. Okay, ça va, donc on travaille avec un système de détecteur d'humidité essentiellement. Hein, donc euh, au plus d'humidité est dégagée, au plus ben, le moteur va, va fonctionner un peu plus intensément, quoi. Ok, d'accord. Filtre lavable la vaisselle, ça, ça ne change pas. Ça, ça ne change, change pas. Sixième sens sur une hotte que signifie-t-il exactement voilà, Sixième sens est basé sur le le, le sensor d'humidité. Hein. Il y a plusieurs approches. Euh, on a aussi des modèles où vous avez un système de détection de, de mouvement. Et automatiquement, si vous passez avec une casserole ou avec une poêle, ben, il y a le système qui se trouve ici à l'intérieur, le détecteur, qui va savoir qu'il faut faire démarrer le, le programme ou le, le cycle d'aspiration. Donc okay. c'est donc, humidité, mais aussi action. Éventuellement, on peut éventuellement euh, rajouter l'infrarouge, si on veut. Oui. Donc la chaleur, si vous voulez. Donc euh, sixième sens, à plusieurs formes, je dirais. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est essentiellement l'humidité. Et tu voulais me montrer la nouvelle ligne oui. Nouveau design quand même Nouveau design qui sera disponible à partir de euh, fin de l'année. Euh, on espère plutôt, hein, septembre peut-être, mais pour être certain, on va quand même euh, se Et diriger vers la en fin. C'est un four normal avec un four vapeur C'est un, fou, un four air pulsé hein, avec euh, un four vapeur, les deux en un, un 60 combiné, donc avec un réservoir d'eau. Euh, vous voulez faire une cuisson vapeur uniquement dans toute la cavité, vous voulez faire euh, une cuisson à l'air pulsé, pas de problème, ou les deux combinés sont mm -hmm. possibles. Ici, on parle vraiment de vapeur dans toute la cavité. Ici, mm -hmm. vous avez un four aussi avec de la vapeur, mais on va utiliser de la pulsation. On va de temps en temps rajouter. Donc un, de, un ajout de vapeur. C'est un, un ajout de vapeur donc, dans une cuisson. L avantage très clair, c'est que pour tout ce qui est viande, on va avoir un aliment qui sera plus juteux, etc. Hein? J'aimerais que tu développes deux petites secondes, parce que ça fait quand même des années que ça existe, l'ixilium. Oui. Mm -hmm. Un peu plus de détails sur exactement ce que c'est, cet inox Xelium. Alors, l'Xelium euh, est une matière qui est appliquée en été, donc sur euh, l'inox, si vous voulez, mais qui va faire en sorte qu'il y ait moins de rayures, que moins de décolorations, c'est plus résistant, c'est plus facile à l'entretien. Et Xelium, depuis, je dirais maintenant, 8 ans, euh, est breveté, euh, pour Whirlpool en tout cas. Et euh, la première application était sur les gaz. TAC au gaz très délicate au niveau de la chaleur, jaunissement, etc. On pouvait rayer avec une casserole, On a constaté qu'en effet, c'était très, très valable. Alors, on l'a appliqué aujourd'hui, on l'applique sur toute la gamme en whirlpool, une grande partie en tout cas, sous l'inox et éventuellement, maintenant, sur les tacs aussi, où on va pouvoir insérer la matière sur le verre. Donc, comme sur les tacs plus résistants, facilité d'entretien. Ça, c'est le grand message. On va se retourner parce que c'est quand même un retour... Aux sources. retour aux sources que vous étiez. <rire> en effet, oui. Des très, très grands leaders dans ce, dans ce domaine. Oui. Alors là aussi, vous avez un, un quatre portes. Euh, en Whirlpool, nous avions décidé d'arrêter les productions de, de frigo américains comme on dit. Hein, mais ici, oui. on revient avec un premier modèle. On, on reviendra aussi avec d'autres plafonné lumineux. Euh, le sixième sens, système de contrôle interne dans l'appareil, très intéressant, c'est no que le... hein. c'est du no-frost. Alors l'appareil aussi, vous avez quatre portes, au-dessus vous avez le réfrigérateur et vous avez la possibilité de... Un flexi-freeze, f... frigo ou surgélateur. Voilà, et... toute la cavité peut être mise en tant que réfrigérateur, pas seulement un côté ou l'autre, donc vous pouvez en faire un réfrigérateur complet ou en dessous, éventuellement gauche-droite, surgélateur. On va passer chez Bobnet, Oui. une marque euh, que le magasin, que Defitec a toujours apprécié, mais qui, est, qui a subi aussi un petit lifting. Un petit lifting, oui, qui euh, est un peu moins connu, euh, connotation toujours allemande et euh, dans les pays nordiques très connue. On avait tourné l'année dernière une vidéo sur cette taille qui est toujours présente, mais c'est bien des fois de, de faire un petit un rafraîchissement fraîche, oui. fabriqué en Allemagne. Oui. Ok, haute intégrée. Oui, système intégré. Donc ici, vous voyez donc euh, quatre zones de cuisson. Centralement, vous avez un système d'aspiration, filtre à graisse l'air ou les vapeurs sont reprises par le système et ici on a spécialement voulu montrer le système en évacuation donc très simple, on part d'une sortie qui se trouve en dessous de l'attaque on va vers un système de ventilo et là on va pouvoir si vous le désirez, même en système fermé au recyclage, on peut placer un filtre charbon ou un filtre plasma mais ici on veut vraiment montrer que il y a une flexibilité non. disponible Je montre ceci parce que c'est pas on n'a pas ça chez tout le monde non. Side by side, noir. Oui. Deux appareils en pose libre en réalité, mais qui peuvent être mis l'un à côté de l'autre et naturellement aussi connectés, finis, en raccord, mais ça un ça grand surgélateur. Et côté brillant également. Oui. Elite, là, est du vert. Ceci, -là. ceci est du vert, oui. On va quand même aller voir ta Smart Cook. Oui, non, c'est Active Cook aujourd'hui pour Bourgnecht, oui. Et puis on va passer chez Kitchenette, que à mon avis beaucoup de gens attendent. Ok. Et... Alors ici nous avons euh, la nouvelle TAC Active Cook en 77 cm. 8 zones, euh, 8 zones qui sont réglables individuellement. Euh, éventuellement vous pouvez coupler deux zones aussi. Hein, donc, on peut prendre deux zones voilà. hein, à On travaille sur ces deux-là. Hein, sur, voilà. sur ces deux-là, OK. Donc le panel de l'attaque est repris ici. Voilà devant. ici, on peut mettre donc la puissance et à ce moment-là, vous voyez qu'on va prendre les deux zones. Hein. Vous voulez travailler à la verticale éventuellement, bah, même principe, vous prenez ici les deux zones Hein, et, et, et vous prenez par exemple ici les deux zones. Ici, il a accepté. Donc, en effet, la casserole se trouve ici sur les zones. Et je pense qu'également cette fonction-ci. Oui. C'est une fonction où tout fonctionne à ce moment-là, mais une manière différente. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez un système ici, le, le, le Active Cook Menu, qui offre la possibilité, qui est une assistance, une guidance, si vous voulez, pour la cuisson, qui va vous dire voilà, je veux griller un aliment de la viande. Vous sélectionnez de la viande. Vous dites je veux griller. Hein? C'est confirmé. Je confirmer ici, voilà, Si je reviens, donc voilà, je vais sur viande, je confirme, je veux griller, j'ai dit OK, mon bifteck ou mon pavé de, Pain, moyen voilà, et voilà, je choisis, je fais une sélection, moyen, et il vous demande de sélectionner donc voilà. une, une zone, et à ce moment-là, voilà, je prends ici la zone, assistance, automatique, assistance. automatique. il dit placer un récipient, à ce moment-là on place un récipient, je confirme, et hop, il va faire un préchauffage. Et c'est parti. Une fois que la casserole est à bonne température, et bien à ce moment-là, on reçoit un signal sonore et vous mettez votre aliment dessus. Donc une assistance, une guidance. Autre... C'est les menus automatiques, pratiquement, qu'on a dedans. C'est comme oh. un menu automatique. On va vraiment vers dans... on va vraiment cette direction-là. Tac, induction, multi-zone, on est sur une largeur de 77 au total. Hein. Oui. Vous voulez éventuellement prendre les 8 zones en une fois. Hein. Donc là aussi, flexibilité, je vais ici sur le menu et je passe alors sur euh, le total flexi, comme on dit, et à ce moment-là, j'ai toutes les zones, n'importe où, N'importe où. Tape ça où. Vous, tapez, vous mettez votre casserole n'importe où, comme vous voulez, vous avez une température uniforme, et lui-même, je le mets ici par exemple, il va détecter la voilà, casserole, qui voilà. donc ici, mais ici il détecte déjà que ceci est en fonction, et celle-ci se trouve ici, ouais, vous, voilà. vous voyez que qu'il voilà, y a trois zones qui sont activées, ouais, donc, donc flexibilité une, totale. Une, une, voilà, une très zone. Magnifique tac ici. Et nous allons passer à la dernière marque, hein, PMG, voilà, qui, est, qui est très connue hein, euh, connu et qui pour la première fois est présente aussi euh, en appareil... C'est une primeur. C'est une, une primeur, vraiment une primeur dans le sens que bon, euh, on, on, pas. On, a, on a des appareils pose livre aussi, hein, ici des appareils iconiques, hein, donc c'est aussi euh, question design, je crois que bon... On ça dit ce que ça dit, hein, euh, c'est beau, c'est finition inox, inox. Existe en plusieurs couleurs. Existe en plusieurs couleurs. Vous avez les trois couleurs qui sont affichées là contre le mur, si, oui. si vous regardez bien, donc c'est les en trois tons. C'est comme les robots, en fait, c'est le même système. Donc, tout chez Kitchenet tourne autour des, des couleurs, que ce soit les machines à, à Nespresso ici. Oui. Que ce soit les frigos, que ce soit les, les robots, même les trois couteaux chrome, tous oui. tournent autour de la même couleur. En effet. Il y a quelque chose ici que je voulais que tu me montres. Le Chef Science. Oui. Alors, Système de cuisson un peu spécial, je m'explique, appareil encastré, euh, qui offre certaines possibilités. En réalité, vous avez ici donc euh, ben, une application où vous avez euh, d'un côté la possibilité de rôtir, de bouillir, de frire, de... Travailler à la vapeur de, et, de, et, de, et de, pocher, et de cuire des pâtes, hein, ouais, ouais, ouais. Ou de cuire des frites, voilà. on tout Donc faire. on a une flexibilité énorme. Hein, donc ici on a euh, sur de panier. Hein, donc ici si on retire le panier, Thomas, ben, on peut voir que le principe est sur base d'induction. Donc on a euh, une plaque ou un, un inducteur. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs c'est branché. De temps en temps, nous faisons fonctionner euh, euh, l'appareil pour euh, expliquer la chose. Alors, je, juste une, une parenthèse. C'est quoi l'idée de ceci Les grands chefs. Travaille beaucoup avec le bain marie avec le cuiseur à pâtes etc mmh. c'est vraiment l'idée de kitchenette c'est d'avoir une cuisine professionnelle on oui. le voit dans le look hein. oui ben alors on voit, on voit ça c'est une sous-videuse. on a le oui. shop freezer qui est ici oui on a la machine à glace si c'est bien elle mmh. parce que je l'appelle voilà on a la machine à glace qui est ici mmh. donc c'est le restaurant à la maison c'est le restaurant à la maison et c'est l'approche de kitchenette qu'est ce qu'on a constaté que bon beaucoup de, de chefs euh, cherchaient du matériel qu'ils utilisaient en, cuis en cuisine pour le restaurant chez eux. Euh, chez eux à la maison et c'est comme ça qu'on est venu vers ce genre d'appareil et que KitchenAid offre aujourd'hui c'est euh. pour ça que d'ailleurs on a, on a maintenant rentré activement puisqu'on a maintenant un four KitchenAid en exposition au magasin oui. c'est tout récent, ça fait 48 mmh. heures donc ça c'est vraiment l'idée de pouvoir ceci chauffe on met ses pattes dedans, oui. on peut cuire des peines d'un côté, on peut pocher un œuf et faire des petites recettes, on peut absolument tout faire avec ce, ce genre d'ustensile. Oui. Et on peut quand même montrer ceci. Oui, là vous avez un, un appareil inox-inox, hein, donc euh, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc euh, ceci est en acier, bon, recouvert naturellement d'une couleur. Euh, vous avez euh, une grande largeur plus large que ce qu'on connaît d'habitude, des grands portes-bouteilles. Euh, au niveau aussi euh, surgélateur ben, vous voulez éventuellement avoir des glaçons pas de problème, les glaçons ben, sont formés ici, entre les deux cavités et tombent ici à l'intérieur donc il n'y a pas de perte de place non plus pour avoir un dispenseur de glaçons, euh, matériel euh, de très haute qualité euh, des thermostats individuels réglables aussi hein. ici, en dernière grosse nouveauté c'est le black steel, donc une finition euh, en acier noir euh, maintenant quand on fait un peu le très tendance, hein. très tendance Qu'est-ce qu'on voit d'un côté, c'est que beaucoup de gens offrent du noir, mais du noir en vert. Ici, on prend vraiment de l'acier, un, un acier noir, ce qui est quand même assez unique. C'est un peu graphite, de... gros avantage aussi au niveau entretien, au niveau doigt, par exemple, par rapport à du verre, ben, vous allez avoir beaucoup moins de traces. Euh, c'est un détail, mais c'est aussi la couleur, la teinte, euh, la finition et la, aussi la, la, la durabilité de, de la matière, c'est sûr. Ici, vous avez un four, euh, je dirais, comme on dit chez nous, la totale. Hein, je m'explique, vous avez air pulsé, vous avez vapeur, vous avez euh, tourne-broche. Euh, et vous avez euh, le, pyrolyse. le pyrolyse également donc là vous avez vraiment vous avez également la plaque à déshydrater, à déshydrater. Hein? je suis un grand amateur de... Oh. de déshydratation moi je préfère hydrater mais bon <rire> <rire> on aura d'ailleurs je tiens à dire une vidéo très prochainement qui sera consacrée à la déshydratation ben voilà ça sera tourné très prochainement donc c'est petite... vraiment un four c'est full option, ray télescopique comme tu vois ici. Euh, voilà, et ici on a mis tous les accessoires avec son température. Un superbe produit, une superbe poignée aussi. Donc euh, un look euh, euh, typique pour un euh, donc euh, et pour dans le monde de la cuisine. Eh bien, merci beaucoup Pascal merci encore de, de cette venue à Batibo. On a vu Whirlpool, Bocnet et maintenant Kitchen Donc vraiment. C'est très impressionnant, c'est la première fois que KitchenAid est présent oui. activement sur Batibo depuis que la marque existe depuis 95 ans. Oui, bientôt c'est les, euh... les 100 ans. Donc voilà, c'est une grande première, on était contents d'y être, retrouver cette marque-ci en magasin. Merci mmh. beaucoup. Merci Thomas. Et on continue le live. C'est parti oh.